On pense qu'à ça tout le temps. Déjà il n'y a pas tout à fait à ce contexte. Dans cette question je me dis est-ce qu'il pense à ça tout le temps mais en même temps il y a plein de rapports sexuels J'ai un peu l'impression dans la question qu'il n'y a pas beaucoup de rapports sexuels et que du coup bah, il a faim. Et je pense que quand on a faim c'est normal de penser à la nourriture. Mais même vous n'importe qui qui regarde cette vidéo, si vous avez sauté le petit déjeuner parce que vous n'aviez pas le temps et que vous êtes au boulot et qu'il n'y a pas le temps pour la pause déjeuner et que euh, vous retrouvez, il est 16h, vous avez les crocs. Est-ce que vraiment vous arrivez à penser à autre chose qu'un gros sandwich Soyez honnête. Non, on a faim, on a juste envie de manger, c'est normal et c'est naturel. Sauf que il n'y a pas de tabou autour des sandwichs, Alors qu'il y a du tabou autour de la sexualité. Et, et on n'ose pas dire « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rapport sexuel » ou « Je me sens frustrée et c'est difficile pour moi. » On s'enferme autour de ça. Et, et c'est là où ça devient difficile. Le problème, c'est même pas d'y penser tout le temps. Encore une fois, si on y pense tout le temps, alors qu'on a des rapports sexuels, qu'on se sent chroniquement insatisfait, ça revient à ce que je disais pour la première question. Mais c'est si on n'a pas assez de rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est un besoin physiologique, relationnel aussi, profondément relationnel. Ça nourrit nos besoins relationnels, on se sent connecté, on se sent aimé. On en a fondamentalement besoin de ça, donc forcément que ça nous manque s'il y en a pas assez. Ce n'est pas maladif d'avoir envie de sexe. Euh, après, si ça nous envahit complètement, je pense que c'est intéressant aussi peut-être de prendre rendez-vous avec un thérapeute pour explorer euh, qu'est-ce qui se passe pour nous et puis comment est-ce qu'on peut faire pour, plutôt que d'être juste envahi par des pensées obsessionnelles, rencontrer des personnes avec qui on pourrait partager ces moments d'intimité. Euh, et Parfois, on a besoin de faire un, un chemin thérapeutique pour libérer les blocages qui nous empêchent de rencontrer les personnes avec qui on pourrait passer des moments d'intimité. Donc voilà, osons ne pas avoir trop de tabous sur cette question-là et, et osons avoir du désir.